Bonjour à tous, je suis Fabien Yafil, je suis cardiologue et médecin nucléaire et chef du service de médecine nucléaire à l'hôpital Pompidou à Paris. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette séance de bibliose qui va être orientée autour de la scintigraphie osseuse pour la détection de l'amylose cardiaque. Et Je suis accompagné comme modérateur pour cette session par Gilbert Habib, du chef du service de cardiologie à Marseille, et par Emmanuel Itti, qui chef du service de médecine nucléaire à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil. Nous allons tout de suite commencer par la présentation d'un premier article par Soulev Gendouz, qui est PH dans le service de cardiologie à l'hôpital Henri-Mondor, et qui va nous parler de ses résultats d'une étude qui a comparé l'intensité du signal avec donc, le DPD en scintigraphie avec des paramètres échographiques de dysfonction ventriculaire gauche diastolique mesurée en échographie. Soulev, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, euh, donc je ne réintroduis pas le, le titre de, de cet article. Qui a été, euh, ce travail a été fait donc, euh, par euh, une équipe euh, à Sydney, euh, dans l'hôpital Westmed. Euh, le contexte, c'est que à les patients qui ont une amylose à transthyrétine ont euh, un risque d'avoir une arythmie atriale plus importante. Euh, D'ailleurs, les études précédentes avaient montré... Euh, euh, sur le plan histologique que les dépôts euh, d'amylose dans l'oreillette gauche étaient plus importants euh, chez les patients qui avaient une fibrillation atriale et le but de cette étude était donc d'évaluer donc, euh, euh, les euh, paramètres fonctionnels et structurels de l'oreillette gauche à l'échographie cardiaque euh, et de les comparer euh, en, en cherchant une corrélation sur la fixation euh, de l'oreillette gauche à la scintigraphie avec le DPD euh, marqué au technicien. Leur hypothèse était euh, que le degré de fixation du traceur dans l'oreillette gauche était corrélé au degré d'anomalie structurelle et fonctionnelle de l'oreillette gauche à l'échographie. Alors, ils avaient euh, 42 patients qui avaient une amylose à transthyrétine. Euh, les gammopathies étaient exclues. Euh, deux patients n'avaient pas avait été exclu de, de, de, de l'étude parce que les images étaient euh, difficiles à interpréter. Au total, donc sur 40 patients, on avait euh, 23 patients qui avaient une amylose à transthyritine héréditaire et 17 patients qui avaient euh, une amylose sénile. Donc, 34 patients fixés à la scintigraphie et 6 patients ne fixaient pas à la scintigraphie. Et ces 6 patients... Qui... Oui. on voit pas les, les diapos bouger. Ah mince euh, désolée. Et là, vous les voyez bouger? Oui, oui. D'accord. Je suis désolée. J'avais bougé les diapos sur mon ordinateur. Alors, donc, je reprends donc, euh, sur les six patients qui avaient une amylose à transthyrétine euh, qui ne fixait pas. C'était des patients qui avaient une amylose à transthyrétine mutée euh, porteurs sains. Euh, donc, à l'échographie, la méthode de mesure était faite en quatre cavités et deux cavités, et euh, les, euh, les mesures étaient euh, des volumes minimales et maximales de l'oreillette gauche qui étaient indexés à la surface corporelle, ce qu'on fait euh, en pratique. Euh, ensuite, il y avait euh, la fraction de vidange de l'oreillette gauche qui était calculée à partir des volumes, euh, l'index de fonction de l'oreillette gauche et le strain de l'oreillette gauche, donc ces trois derniers paramètres sont faits moins euh, en routine euh, par le cardiologue, c'est plus du domaine de, de la recherche. En ce qui concerne la scintigraphie, donc, elle était euh, au DPD et euh, elle était couplée au spectre. Euh, les images étaient thoraciques et abdominales et les acquisitions étaient faites une heure après et trois heures après l'injection. Euh, la, la, la fixation de l'oreillette gauche était quantifiée de façon spécifique. Et était corrélée aux paramètres échographiques de l'oreillette gauche. Donc, cette fixation qui était quantifiée de façon spécifique, euh, c'était propre à un logiciel de, de cette équipe euh, qui était comparé à un pool de sang euh, de la horte. Euh, donc, ça, j'ai un peu moins compris euh, la méthode de quantification qui était moins classique que, que, que la scintigraphie habituelle. Donc, les résultats, on avait globalement, euh, sur les 40 patients, une majorité d'hommes, 25 de femmes, ils avaient à peu près 70 ans. Euh, la médiane de, de, entre l'échographie et la scintigraphie était de 7 jours et on avait 35, 14 patients qui avaient une fibrillation oculaire, ce qui représentait 35 de la cohorte. Concernant les résultats des mesures, euh, des paramètres à l'échographie cardiaque, on avait… Euh, des patients qui avaient une dilatation de l'oreillette gauche qui était euh, augmentée en médiane à 37 millilitres par mètre carré et puis ils avaient également une fraction de vidange de l'oreillette gauche qui était diminuée à 38,9% le strain également était diminué à 16,2% alors ils ont donc démontré dans leurs études que euh, tous les paramètres mesurés à l'échographie, y compris le nt Pro BNP, étaient corrélés euh, au, à, la, à la fixation euh, de, de, de, de l'oreillette gauche à la scintigraphie. Euh, une corrélation positive avec les volumes ventriculaires euh, de l'oreillette euh, gauche et une corrélation négative avec les paramètres fonctionnels de l'oreillette de gauche. Avec une, une dans la fraction de vidange de l'oreillette gauche, l'indice de fonction de l'oreillette gauche et le strain de l'oreillette gauche. Quand il compare euh, les patients qui ont euh, une fixation euh, à la scintigraphie et des patients qui n'ont pas de fixation à la scintigraphie, il est retrouvé euh, une dilatation de l'oreillette gauche chez les patients qui fixent à la scintigraphie de façon significative et une diminution des paramètres fonctionnels de l'oreillette gauche chez les patients qui fixent à la scintigraphie. Quand on compare les patients qui ont euh, une fibrillation auriculaire comparé aux patients qui n'ont pas de fibrillation auriculaire, on retrouve également des différences significatives avec des augmentations de volume chez les patients qui ont de la fibrillation ventriculaire et des diminutions des paramètres euh, fonctionnels chez ces patients et une augmentation euh, de la degré de fixation à la scintigraphie chez les patients qui ont de la fibrillation auriculaire. Ça, ce sont deux courbes de roc euh, euh, qui reprennent donc, le, volume, le volume de l'oreillette gauche avec une sensibilité aux alentours de 85% pour le volume minimal et maximal et une spécificité proche de 100%. Quand on prend un volume minimal de 18 ml par mètre carré, et un volume maximal de 34 ml par mètre carré. On a à peu près la même chose également pour les paramètres fonctionnels de l'oreillette gauche avec une sensibilité qui varie entre 60 et 75% et une spécificité proche de 100% pour la fraction de vidange du ventricule de l'oreillette gauche Là, ils avaient pris 48%. Pour l'indice de fonction de, de l'oreillette gauche, c'était 36%. Et le strain, euh, moins 22%. 22%. Donc, dans la discussion, ils reprennent leurs résultats. Euh, la dilatation de l'oreillette gauche est associée à une augmentation de la fixation à la scintigraphie. Euh, la dysfonction de l'oreillette gauche également est associée à une augmentation de la fixation à la scintigraphie. Chez les patients porteurs sains euh, de l'amylose à transthyrétine, euh, ils avaient une, un, volume ventriculaire, un volume de l'oreillette gauche normal et une fonction préservée. Chez les patients qui avaient une euh, fibrillation atriale, le volume de l'oreillette gauche était dilaté, plus important, et la fonction euh, du ventricule, du, de l'oreillette gauche était diminuée, avec une fixation plus intense à la scintigraphie chez les patients qui avaient une fibrillation auriculaire. Donc il suggère que les dépôts d'amylose reflètent bien euh, toutes ces anomalies structurelles et fonctionnelles chez les patients qui ont euh, euh, une fixation euh, à la scintigraphie. Donc les limitations de cette étude, c'était qu'il euh, y avait effectivement euh, peu de patients, 40 patients, c'était un seul centre. Et puis quand on reprenait euh, éventuellement les échos, il y avait quelques patients qui avaient des anomalies valvulaires et des cardiopathies ischémiques. Après, je n'ai pas très bien compris la méthode de quantification de, de, de fixation de la scintigraphie de l'oreillette gauche. En conclusion, euh, donc les dépôts d'amylose dans l'oreillette gauche entraînent une maladie atriale avec un remodelage de l'oreillette gauche, une augmentation du volume de l'oreillette gauche et euh, des troubles de la fonction euh, systolique du ventri, euh, de l'oreillette gauche. Excusez-moi, je confonds oreillette gauche gauche. L'échographie et la scintigraphie peuvent avoir un rôle important dans le suivi de ces patients qui ont une la atrostyrétine, dans le suivi de la progression de la maladie, dans le risque de survenue d'arythmie atriale et dans le suivi des réponses des thérapies émergentes pour l'amulose la atrostyrétine. Merci pour cette belle... Présentation. Présentation. Euh, J'avais éventuellement quelques questions, notamment sur la méthodologie. Effectivement, ce n'est pas très détaillé dans, le, dans la publication. Ils disent qu'ils ont utilisé un logiciel euh, homemade. Euh, J'avais une petite question. Bon, alors, je ne suis pas cardiologue, mais euh, pourquoi ne pas avoir euh, mesuré aussi la fixation au niveau de la paroi auriculaire droite et la paroi gauche en même temps enfin, que Normalement, la fibrillation auriculaire, elle peut être elle peut atteindre les deux oreillettes, ou c'est plus fréquemment l'oreillette gauche Non, ce sont les deux, hein. effectivement, après. Euh, après, après enfin, c'est vrai que pour la fibrillation auriculaire, alors peut-être que je me trompe, hein, mais euh, en général, bon, c'est peut-être plus facile de mesurer aussi les paramètres de l'oreillette gauche, les paramètres à l'échographie du volume et de la fonction de l'oreillette gauche. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils n'aient pas mesuré aussi au niveau de l'oreillette droite, je suis d'accord. Après, la méthodologie, c'est plus vous qui allez nous dire ce que vous avez compris dans l'article. Moi, j'ai moyennement compris comment ils ont quantifié la fixation à la scintigraphie. Et ils disent qu'ils ont tracé des régions d'intérêt volumétriques, qu'ils ont mesuré donc, la fixation par rapport au blood pool. Bon, sachant que là on est sur de l'imagerie tardive, donc euh, normalement de blood pool il n'y en a plus, donc euh, le, on a un bruit de fond très très faible. Donc forcément, euh, c'est pour déterminer quels sont les examens positifs versus aucune fixation au niveau du, de l'oreillette. Euh, mais voilà, on n'a pas plus de, de renseignements. La deuxième question, c'est qu'en fait, sur le, la figure qui est donnée dans l'article, il n'y a qu'une seule image euh, et on voit une fixation focale. Euh, or, on s'attendrait plutôt à avoir une fixation un peu diffuse de la paroi. Est-ce que ça a un sens euh, physiologique, euh, qu'il y ait une charge amyloïde qui soit très focalisée euh, de manière ponctuelle ou enfin On s'attendrait à ce que ce soit assez diffus sur toute la paroi. Moi, je peux peut-être répondre. Je pense que... De ce que j'ai compris, moi, c'est qu'ils ont mesuré sur le myocarde la fixation de, du tracé osseux, pas, pas uniquement dans l'oreillette. Dans euh, et euh, je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est que cette fixation euh, isolée atriale est très atypique pour euh, ce qu'on voit dans l'amylose cardiaque. En général, si on voit les ventricules droits et les oreillettes, d'autant plus, c'est qu'il y a une fixation intense dans le myocarde. Donc, je ne suis pas très convaincu par leur image. Je pense qu'elle est quand même euh, assez... Enfin, je pense que c'est... un. C'est clairement plutôt un artefact que réellement une fixation amyloïde localisée à l'oreillette. Hein. Euh, peut-être on avait une question sur le côté pratique pour les cardiologues. Moi, c'est la question qui peut se poser. C'est comme on sait qu'il y a quand même des événements plus importants dans cette population. C'est peut-être de savoir. C'est quand même un, le fait d'avoir une fixation intense de ce traceur osseux. C'est peut-être un signe qui est dysfonction atriale et on peut se poser la question de savoir si ces patients-là pourraient bénéficier de traitement anticoagulant, comme on sait qu'il y a quand même un risque enfin de, de, de thrombus dans les oreillettes avec ces dysfonctions diastoliques. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de preuves, mais ça peut ouvrir quand même un petit peu une réflexion sur une indication un petit peu plus large au traitement anticoagulant si on voit que euh, sur ces patients qui ont des fixations osseuses des fixations de traceurs osseux importants au niveau du myocarde. Mais voilà, veux... c'est une question un petit peu ouverte. J'avais une petite question aussi sur le… Oui, tout à fait raison. Hein. Une petite question aussi, j'ai vu qu'il y avait six patients qui étaient porteurs sains avec la mutation, qui n'y avait pas d'hypertrophie. Et j'ai pas trouvé, je n'ai pas vu si ces patients avaient une fixation à la scintigraphie. Parce que ça, ça serait intéressant. Si on a des patients qui sont sans signes échographiques et juste porteurs sains, est-ce qu'on peut avoir des signes précoces par la scintigraphie D'ailleurs, on pourrait dire aussi bien au niveau ventriculaire qu'au niveau atrial. Mais je n'ai pas vu dans le papier s'ils parlaient de ces six patients. Si j'ai bien compris, les porteurs sains, ils n'avaient pas de fixation au niveau de la scintigraphie. Je pense que si la scientifique, si on ne parle plus de porteur sain, probablement... Après, ce qu'on voit parfois, c'est dans les amyloses séniles, c'est vrai qu'il n'y a pas des signes aussi évidents parfois d'hypertrophie ventriculaire gauche, mais a priori, c'était plutôt des amyloses ATTR avec le gène muté, c'est ça on était, Il, y ils avaient avait plus pas... Il y avait 17 patients qui avaient une amyloses sénile. Oui, parce que euh... ces patients-là, parfois, ils ont des formes un peu plus... Enfin, avec des hypertrophies moins marquées que sur les formes vraiment héréditaires, donc... Peut-être c'est ceux-là de, de, qui avait cette fixation sans, sans signe majeur en échographie. Ouais. Une corrélation avec l'IRM aussi serait intéressante parce qu'on voit souvent très bien à l'IRM l'épaississement et l'atteinte amyloïde dans la paroi de l'oreillette gauche en plus du reste. Bien, ben merci à tous pour ces commentaires. Merci Soulève pour cette présentation. Euh, donc, On va passer au deuxième papier euh, qui va être présenté donc, par le docteur Eve Cariou euh, du CHU de Toulouse euh, et qui va euh, nous parler de la détection fortuite en fait, des fixations euh, myocardiques euh, lors de scintigraphies osseuse réalisées pour d'autres indications.